pour aller acheter ton alcool de soirée, Bon les amis, ça fait des semaines qu'on en parle, et voilà, c'est ce soir. Le père de Rave nous a gentiment prêté son bar pour qu'on puisse euh, trouver tous ensemble le thème du Kino. Donc, euh, bah, je pense que c'est à toi de, de nous lancer sur la première idée. Qu'est-ce que t'en penses ouais. Je pense qu'on pourrait parler de la manière dont les médias couvrent le mouvement des Gilets jaunes. Tout ce qu'on voit, c'est principalement du casse, des explosions, des flashbangs, de la violence. C'est un peu plus que ça, je pense. Et on entend beaucoup les gens crier, mais il faudrait les écouter un peu plus parler. Et on ne les entend pas beaucoup. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, alors moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je pense que quand on parle des gilets jaunes, on est un peu trop axé sur la France. Et la France doit en fait tout son confort à des siècles et des siècles de colonialisme. Du coup, il faudrait peut-être un peu plus élargir la chose. Et euh, moi, je vais être très clair La seule solution, c'est la révolution. C'est la seule. Bonsoir vous avez-je choisi Moi oh, je pas soif. Moi je vais prendre un demi-dé de chassis, s'il vous plaît. Très bien. De l'eau. Votre meilleure bière. Ok. Et... Un verre d'eau. De okay. Super, je reviens tout de suite. Et toi Abdel, t'as une idée euh... Moi je pense que c'est de plus en plus choquant que des personnes condamnées par la justice comme Eric Zemmour trouvent tant de micros et de plateaux pour répandre leur haine. Ces racistes font que la France n'est plus une nation, donc euh, moi je pense qu'il faut li limiter la liberté d'expression pour limiter le racisme en fait. Donc 'aimerais le thème en fait qu'il aborde de, du racisme. Ouais. Non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, on n'est pas là pour faire de l'incitation à la violence. C'est pas du tout ce que j'ai dit en fait. Vous êtes vraiment centré sur votre petit nombril de petit bourgeois bon bon mais de mais merde. Elle est universelle, la violence est partout, c'est juste que la violence, elle est monopolisée par gars, Mais calmez-vous là, vous du Franchement, franchement c'est n'importe quoi, vous savez quoi je me casse. J'en ai marre là, arrêtez de parler pour rien dire là, vous êtes en train de vous éparpiller, sortez tous. Allez prendre l'air, j'en ai marre, je veux plus vous entendre là. Virer comme des gamins, quoi. Et écoute. donc vous comptez rester campé sur vos positions là? Voilà. Bon, bah, les pierres sont arrivées. Je crois que ces sujets sont peut-être un peu difficiles. Non, mais en fait, les sujets sont juste trop sensibles. Alors, honnêtement, euh, je vous entends parler depuis le début et euh, en fait, le problème, c'est pas les sujets, mais plus les égaux trop surdimensionnés. En fait, on est en démocratie. Si chacun donnait son avis, comme ça, par-ci, par-là, on serait perdu, on irait directement vers le conflit. C'est 12,50€. Merci. En question elle t'a dit quelque chose fais-le